Je suis super contente que tu sois là. Tati Gâteau m'a demandé de venir l'aider pour un projet spécial. <rire> oh, oh. Mais tu viens avec moi? Parfait. On crie très, très fort. Hum? Et c'est bientôt l'anniversaire de l'ami de Noisette! Oh. Marine, la perruche, va célébrer son anniversaire oh. et on va lui construire une cabane à oiseaux! <rire> <rire> oh. Oui! Oh. C'est ça! Une super cabane à oiseaux! Oh. <rire> et on aura besoin de ton aide! Oh, mais c'est vraiment super que, que, que vous construisez un cadeau! Oh, mais regarde! quoi? Et tu vois j'ai déjà dessiné les plans de la cabane à oiseaux. Oh, mais oui! <rire> Maintenant, il faut découper les pièces. Ah, d'accord, mais euh, comment on fait ça? Oh, oh, oh! oh. Hum. Hum. Hum, hum. oh. Excellent. Excellent idée, noisette! Commençons par un triangle. Oh, José... Euh, oui? <rire> Pourrais-tu nous tracer un super beau triangle? Ben, ben, ben, oui, d'accord. Excellent! <rire> <rire> bon, je trace un triangle. Et oh. ah, bon... <rire> tu te souviens combien est de côtés un triangle? Eh oui, un triangle, c'est une forme géométrique à trois côtés. Euh, ah, mais comme celui-ci. Tu vois? Un, deux et trois. <rire> Allez, je trace le triangle. Comme ceci. Hop! Hey, Mais pourquoi est-ce que je trace un triangle? Et Je pensais qu'on faisait une cabane à un oiseaux. Mais il va où un triangle? Parce que moi, euh, je comprends pas. Euh, euh, pardon, euh, Tati? Oui, ma belle. Oui, euh, excuse-moi, mais euh, pourquoi est-ce que je dessine un triangle? Et Je pensais qu'on faisait une cabane à oiseaux. Eh oui, on construit une cabane à oiseaux. Mais. <rire> Regarde. Et tu vois, notre cabane à oiseaux est faite de formes géométriques. Le carré Et notre maison. Mmh. L'entrée est un cercle. Et le toit, un triangle! <rire> des formes géométriques! Un cercle, un carré, un triangle... Je comprends pas, ta petite gâteau! Oui, oui, oui, Josée! On retrouve des formes géométriques partout! Le défi fi-pi, montre-moi un objet, hey, hey. je te dis quelle forme c'est. On va utiliser les formes géométriques pour créer la cabane à oiseaux. Donc, nous avons le carré pour la cabane. Oui. Le cercle pour l'entrée. C'est euh, Le triangle. Euh, oh, euh, pour le toit. Bravo, <rire> ah, <je sais. rire> Tu as oh. bien compris. Oh. Oh. Hey, wow, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait autant de formes géométriques autour de nous. <rire> C'est vraiment fascinant. <rire> Qu'est-ce qu y a des formes géométriques de cachées uh, chez toi? Uh... Oh! Mais oui! Juste là! Et, et là aussi! <rire> oh wow! Un cercle! Un carré! Un triangle! Oh! <rire> un gros cercle! Wow! Ah, ah, oh, oh, C'est joli! <rire> oh wow! Ici! Il y en a un autre là! Ici! Oh! Mais regarde t regarde-t-il! Oh, oh, wow! <rire>